<rire> nous sommes dans le grand nord où tout est froid, tout est blanc et tout est glacé. <rire> tu ressens les flocons de neige qui tombent sur ta peau, sur tes bras, ton visage. Ils ah, en ont attrapé un sur ma langue. Allez, attrape les flocons de neige avec nous. Ah, ah,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 Monsieur le vent souffle fort. Il me donne la chair de poule. Est-ce que tu le ressens, Oliver? Oui. Euh, et toi, Anil, il froid. froid. Oh, moi aussi, j'ai froid. Frissonne avec nous. Mais j'ai une idée. Et si on faisait des échauffements pour se réchauffer avant notre aventure? Ouais! ouais! Allez, tu peux faire comme nous ou faire comme ça. On place nos bras comme un génie et on marche sur place, levant les genoux le plus haut possible. Ouais! Comme ça. Compte jusqu'à 10 avec nous. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo! On continue de marcher sur place. On allonge nos bras vers l'avant et on lève nos bras vers le ciel. Ouais! Allez, compte jusqu'à 10 avec nous. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue de marcher sur place. On allonge nos bras et on ouvre nos deux bras. Comme ça, vers l'extérieur. Compte jusqu'à 10 avec nous. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo! Vous faites bien ça, le verre et nil Maintenant, on place nos mains sur nos hanches on prend un grand pas vers l'arrière, on plie le genou, on se relève et on ramène notre pied auprès de l'autre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un grand pas vers l'arrière, on plie, on remonte. Ouais! <rire> Bravo, les vers, C'est pas facile, hein? <rire> Allez, fais-le avec nous dix fois. Un, mm. deux, de trois. Oh. Ouais! 8 neuf et dix. <sus> Bravo! Maintenant, on va faire comme si on s'assoyait sur une chaise imaginaire. On se redresse et on se met sur la pointe des pieds. On s'assoit, on se lève, on se met sur la pointe des pieds. Encore, on s'assoit. On se lève, on se met sur la pointe des pieds. On s'assoit, on se lève, on se met, met sur la pointe des pieds. Ensemble, assis, Debout, point, des pieds. Ensemble, assis, debout, point, des pieds. Encore assis, debout, point, des pieds. Encore assis, debout, point, des pieds. Et on reste sur la pointe des pieds, on reste sur la pointe des pieds, et on va compter jusqu'à 10. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Uh! Uh! Bravo Oliver! bravo Neil, vous faites bien ça. Et voilà, je crois que nous sommes bien échauffés maintenant. Savais-tu que la respiration est très importante en yoga Il fait comme nous. On sied debout bien droit et on va faire semblant que notre ventre est un gros ballon.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 Encore, on inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire, on gonfle notre ballon et on expire. Super. Et n'oublie pas de bien respirer tout au long de notre aventure, d'accord est-ce que tu entends ce cri? Oh, oh, oh mais oui! C'est le cri du harfang des neiges. C'est une espèce d'oiseau qui ressemble à un hibou blanc. Oh, et regarde! Il a de beaux yeux jaunes. Allez, on se transforme en harfan des neiges. Écarte tes pieds. Prends une grande inspiration. Active tes doigts magiques. Et on se transforme en harfang des neiges. <rire> Bravo! Oh! oh, oh. Monsieur le vent souffle encore! Mais ce n'est plus un problème parce que nous avons maintenant un beau plumage qui nous protège du froid. N'est-ce pas, Oliver et Neil? Ouais! Oh ouais! Allez, fais comme nous. On se tient sur une jambe, on place l'autre pied contre notre jambe, on lève les bras et on bat des ailes comme le harfan des neiges. Bravo! On fait la même chose de l'autre côté. On se tient sur une jambe, on place notre pied contre l'autre jambe, on lève les bras et on bat des ailes comme le harfang des neiges. Bravo! Je crois que nous sommes finalement prêts à voler! Oh, oh, oui! Allez, on plie les genoux, on lève les bras et on décolle! Vole et chante avec nous. On vole, on vole, haut dans les airs. On vole, on vole, même si c'est l'hiver. Allez, on vole plus haut! On vole, on vole, haut oh, oh, oh, dans les airs. On vole, on vole, même si oh, c'est oh, l'hiver. Oh, wow! Bravo! Tu voles super bien, petit harfant des neiges. Oh, oh, j'adore voler! Je <rire> oh, peux tout voir. L'océan, la forêt et tous les animaux du Grand Nord. <rire> Regarde, un petit pingouin. Il sait-tu à quoi il ressemble, le pingouin? À ça. Et c'est un oiseau noir et blanc. On dirait qu'il est habillé chic, comme s'il allait à un gala. <rire> Regarde, il marche comme ça. <rire> oh, j'adore voler. Et ça me permet de bien observer mon entourage. Oh, Est-ce que tu entends ce que j'entends? Mais d'où vient ce bruit? Oh non! C'est le petit pingouin! Il a la patte coincée entre deux roches! Oh non! Il faut l'aider! Ah oh, oui! Tu as raison, Nil! Il faut le sauver! On va l'aider! On arrive, petit pingouin! On arrive! On va t'aider! Allez! Fais comme nous! On lève cette jambe, on la pousse vers l'arrière, on se penche vers l'avant, on lève nos ailes, et notre dos est parallèle au sol et on vole. chant et vole avec nous. On vole, on vole, haut oh, oh, dans les airs. On vole, on vole, même si c'est l'hiver. On se redresse, on change de côté. On y est presque. On vole, on vole, haut oh, dans les airs. On vole, on vole, même si c'est l'hiver. On se redresse, on change de côté, et on vole. On arrive, petit pingouin. On vole, on vole, oh, dans les airs. On vole, on vole, même si c'est l'hiver. On y est presque. On vole, on vole, oh, dans les airs. On vole, on vole, même si c'est l'hiver. Bravo, on est arrivé. Ouais. <rire> oh super. Allez, on plie les genoux et on atterrit à côté du petit pingouin. Euh, bonjour petit pingouin. Bonjour petit pingouin. Et, et bonjour petit harfang des neiges et je m'appelle Pépite, Pépite le pingouin. <rire> bonjour Pépite. Et petit harfang. Euh... J'ai une saveur à vous demander et j'ai la pâte coincée entre ces roches et je n'arrive pas à sortir! <rire> oh, mais ne t'inquiète pas, Pépite, on, on va, va t'aider! Bon, mais, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée! Ah oui, Nil? S'il te plaît, partage! On tire! Oh, excellente idée, Nil! On va tirer Pépite le pingouin par l'aile afin de la libérer. Allez, tu peux faire comme nous ou faire comme ça. On allonge nos jambes droit devant nous. On plie cette jambe comme ça. On avance et on prend Pépite le pingouin par l'aile et on tire en saccotant sur notre main ou notre avant-bras, comme ça, ensemble. On tire, on tire, on tire, tire, tire! Je suis encore coincée! Ce n'est pas grave, on le fait de l'autre côté. On allonge notre jambe, on plie l'autre comme ceci, on avance et on prend pipite le pingouin parallèle et on tire, tous ensemble. On tire, on tire, on tire, tire, tire. Est-ce que ça a fonctionné? Euh, non, je suis encore coincée. D'accord, d'accord, d'accord. Il euh, faut faire quelque chose d'autre. J'ai une idée. Ah oui, Oliver? Partage, s'il te plaît. En pousse. Excellente idée, Oliver! On va pousser la roche afin de libérer Pépite le pingouin. Allez, tout le monde debout. On écarte les pieds. On pointe le pied vers l'avant comme ceci. On garde la jambe arrière bien droite. On met nos bras le long du corps comme ceci et on pousse! Ah. Pousse avec nous! On pousse! On pousse! On pousse, pousse, pousse! Oh, Est-ce que ça a fonctionné? Non, je suis encore coincée! L'autre côté! Oh. Allez! On pousse! On pousse! On pousse, pousse, pousse! Je <rire> suis encore poincée, petit enfant des neiges. <rire> oh, Bépite, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Oui! Mais oui. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Ah oui, t'as une autre idée, Nil? Le vent. Le vent? Mais oui, c'est une excellente idée. On va faire beaucoup de vent avec nos ailes. Allez, fais comme nous. On fait du vent. On fait du vent. Mais non, non, on dit, monsieur Levent. Monsieur Levent? <rire> ah, mais oui. On peut faire appel à monsieur Levent. <rire> Il pourrait peut-être nous aider. Wouhou! Oh. Monsieur Levent! Levent. Il va peut-être nous aider. Monsieur Levent, euh, la patte de notre ami Pépite le pingouin est coincée. Et si on poussait, pourriez-vous souffler le plus fort possible pour nous aider à pousser? Oh! oh, oh super! Et merci. Allez, et fais comme nous On fait comme ça. On écarte nos pieds. On pointe le pied vers l'avant. On plie le genou. Notre patte arrière est bien droite. Et on pousse avec Monsieur Levent. Allons-y! On pousse! On pousse! On pousse! Pousse! Pousse! Encore! On pousse! On pousse! On pousse! Pousse! Pousse! L'autre côté! On pousse! On pousse! On pousse! Pousse! Pousse! Une dernière fois! On pousse! On pousse! On pousse! Pousse! Ah! <rire> On a réussi à pousser la roche! La patte de Pipite le Pingouin est finalement libérée! Wow! Ouais! Oh, oui! <rire> merci, petit harfang des neiges! Tu m'as sauvé la pâte! <rire> oh, et merci, Monsieur Levent, euh, de m'avoir aidé! Euh, <rire> oh, wow! Tu entends ça? Monsieur Levent nous dit qu'il était ravi de rendre service! Euh, petit enfant des neiges, j'ai quelque chose à te proposer. Ah oui? oui? <rire> C'est quoi? Tu vois cette colline là-bas? ah uh -huh. Oui. Nous allons rouler jusqu'en bas. Oui! J'adore oui. rouler. Oui! Allons-y. Tu peux faire comme moi ou faire comme ça. On se met sur le sol, les fesses, par terre, on plie les genoux, et on roule. Roule avec nous et chante avec nous. Allons-y! On roule, on roule, on roule dans la neige. On roule, on roule, rouler c'est super. Encore! On roule, on roule. On roule, on roule, dans la neige. On roule, on roule. Rouler, c'est super! Une dernière fois! Oh. On roule, on roule. On roule dans la neige. On roule, on roule. <rire> rouler, c'est super! Et on roule quelques autres fois! Wow! Oh. <rire> c'est oh. amusant! Oui. <rire> <Wow>! <rire> Une dernière fois, waouh wow! <rire> Et nous sommes finalement arrivés au bas de la colline. C'était vraiment amusant de rouler, n'est-ce pas Oliver et ouais. ouais. Oh oui. <rire> Mais c'est pour ça que je l'ai proposé, petit enfant des neiges. <rire> Le soleil se couche et je dois rentrer à la maison. Sinon, maman et papa pingouin vont s'inquiéter. Au revoir, petit enfant des neiges. Au revoir. Au revoir, pépite le pingouin. Au revoir. Wow, notre aventure yoga tire déjà à sa fin. Allez, sur nos fesses, les jambes entrecroisées. Est-ce que tu t'es bien amusé? <rire> Nous aussi, hein? <rire> Allez, on ferme les yeux. Et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail. On a été aventureux et on a volé haut, haut, haut dans le ciel. De plus, on est venu en aide à Pépite le Pingouin. Et grâce à Pépite, on s'est découvert une passion pour rouler dans la neige. <rire> que c'était amusant. On a vraiment passé une belle journée. On inspire.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 Et si tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci à eux aussi. Merci, Neil le petit lynx. Merci, Lexi. Merci, Oliver le petit lynx. Merci, Lexi. Et merci à toi aussi. Et je m'appelle Lexi et je te dis à la prochaine pour une autre aventure de mini-yoga.